Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vous présente une lampe RGB et je vais faire le même petit jeu que j'avais fait pour cette lampe-ci et donc je vais vous demander de trouver la lampe dans mon décor c'est un petit peu plus facile que la première fois Vous l'avez trouvé Eh bien oui, vous êtes super intelligent Elle est donc ici et donc vous pouvez voir que c'est une lampe qui éclaire assez fort, je suis très éblouie et si je fais comme ça, vous aussi vous êtes bien éblouie. La lampe en question la voici, c'est la Falcon Ice F7 de chez Pocket Light. Et donc vous pouvez voir ici que c'est donc une lampe RGB qui permet de parcourir toute une série de couleurs bien sympathiques. Pour vous parler ben, de la lampe en question, donc vous pouvez voir ici devant qu'on a toutes les LED qui sont ici et qui sont recouvertes d'une membrane en plastique afin de les protéger. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter d'abîmer les lampes LED. Au niveau euh, du châssis, c'est tout en métal et franchement, euh, ça a l'air vachement robuste. Elle est quand même assez compacte. Si vous voyez ici, ben... On a mon smartphone qui est légèrement plus, plus fin, mais pas forcément plus petit. Donc ça, c'est un excellent point, c'est que c'est une lampe assez compacte qu'on peut en transporter avec nous. Donc ça, j'apprécie énormément. Et donc sur le côté, vous retrouvez un bouton power, une première molette qui va régler la couleur, la température, et qui va ici, qui va régler l'intensité de la lumière. Et donc pour l'allumer rien de plus simple Hop, voilà elle est allumée derrière vous allez retrouver un petit écran qui va vous permettre de voir l'état de la batterie qui va vous permettre l'intensité à laquelle la lampe est allumée là je l'ai mis à zéro histoire de ne pas m'éblouir parce qu'elle est quand même vachement puissante comme je vous le disais et alors une, un indicateur qui vous permet de savoir à quel degré de kelvin elle est donc bien entendu ici avec la première molette, on va régler les degrés Kelvin. Avec la deuxième molette, on va régler l'intensité de la lumière. Et là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop éblouissant. Je ferme les yeux. Non, là, je, je ferme les ferme. Autre chose intéressante sur cette lampe, c'est qu'elle est aimantée. Donc, vous pouvez la positionner sur une surface en métal et elle va rester attaché à celle-ci. Et alors ce pourquoi ben, je l'apprécie énormément, c'est le côté ben, RGB, donc le côté lumière. Ici, ben, vous voyez bien, c'est du bleu. Hein. Je l'ai euh, programmé pour qu'elle soit bleue parce que le bleu est une de mes couleurs préférées. Et vous allez voir qu'ici vous avez un indicateur pour vous aider à trouver la couleur que vous souhaitez plus rapidement ou alors ben, vous faites tout le tour et vous arrêtez. Ah, ça j'aime bien et euh, voilà, donc vraiment beaucoup de couleurs. Vous pouvez également définir la saturation. Bon, donc voilà, là je change la saturation de la lumière. Ça permet vraiment de pouvoir définir la couleur qui vous plaît le mieux de manière précise. Le troisième mode de cette lampe, c'est le mode scène. Donc, vous appuyez encore une fois sur le bouton power ici. Et alors, vous avez différentes scènes. Donc voilà, par exemple ici, eh bien j'ai euh, le mode ambulance ou police, je ne sais plus, et donc il va simuler ben, l'effet d'une ambulance qui passe. Super imitation, on peut le dire. Il y a d'autres modes euh, comme là, ici par exemple, c'est censé être les pompiers. Ici, on a l'effet coup de tonnerre. Ah. Ça fait peur, dis donc. Mais donc voilà, ça peut donner euh, des ambiances. Moi, je trouve ça sympa. C'est vraiment un petit plus. Euh, peut être créatif pour les vidéos YouTube ou, ou autres. Aussi, euh, bah, des, des lumières d'ambiance. Donc, ça va faire un défilement de couleurs. Et donc, voilà, ça, c'est ce que je vais mettre ici, dans le fond de mon décor. Donc voilà, ça c'est pour la lampe de manière générale. Moi je trouve vraiment cette lampe super, elle est vraiment très intéressante et euh, les couleurs sont vraiment très sympas. Mais c'est pas tout, dans le pack qu'on reçoit, on reçoit, eh reçoit d'autres accessoires comme ceci. Donc c'est une attache double tête et c'est vraiment le genre d'attache que j'adore, j'apprécie énormément, je trouve ça super pratique. J'en ai d'ailleurs déjà plusieurs et donc j'étais contente ben, qu'ils en mettent encore une dans le pacte, c'est toujours super pratique. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas ce genre de choses, eh bien je vous les recommande à 100%. On reçoit aussi dans le pacte ben, une housse pour protéger la lampe quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez même l'accrocher la à votre ceinture, hein, c'est super sexy. Non, je plaisante. Mais bon, une housse c'est toujours pratique quand même pour pouvoir prendre soin de son matériel. Alors autre chose, c'est qu'on a une attache euh, ici. Ben, pour mettre sur la tâche griffe euh, de votre appareil photo, sur un cold shoe, sur une cage, voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est aussi full métal donc pratique, solide. C'est toujours intéressant d'avoir de la qualité dans les accessoires qu'on utilise. Et alors, on a encore une euh, ici, une grille euh, nid d'abeille, on appelle ça, et donc ça permet en fait de cibler la lumière vers une direction sans que celle-ci ne se diffuse de trop. Et en parlant de diffusion, on a ici un petit diffuseur pour mettre sur la lampe qui va permettre de diffuser la lumière et d'avoir des ombres un petit peu moins marquées. Donc d'ailleurs, si on fait le test, on va essayer. Et donc par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que cette petite housse, euh, ce petit diffuseur est pas spécialement adapté, je trouve... Euh... Voilà. C'est vraiment le, la seule chose que je, que je regrette, c'est que le diffuseur, bon ok, il va faire le travail, mais... Voilà, déjà, je galère un peu à le mettre. Et puis comme vous voyez, ah ouais non, là vous voyez pas, je vais éteindre. <rire> On appuie longtemps pour éteindre. Voilà. Comme vous voyez, c'est un peu galère, c'est pas vraiment adapté. Voilà, bof. Mais bon, donc ici, je suis avec le diffuseur. Donc, on voit ben, la lumière qui arrive sur mon visage. Et euh, normalement, ça devrait être atténué les ombres du visage. Mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'elles soient vraiment très atténuées. On va voir la différence maintenant sans diffuseur. Est-ce que c'est atténué Bof bah, Un petit peu. Bon, la lumière est plus puissante parce que quand même, quand on a un diffuseur, ça réduit un peu la lumière. Bon, voilà, le diffuseur, moi, je suis pas super convaincue. En même temps, ce n'est pas, pas vraiment euh, l'utilité que je vais avoir avec ces lampes. Par contre, essayons le nid d'abeille pour voir. Et là, si j'essaye avec le nid d'abeille, on voit quand même que la lumière est plus concentrée sur moi et moins sur le fond. On voit quand même une ombre derrière. Si je mets la lampe plus comme ça, ce n'est pas, pas très flatteur hein, pour le visage. Mais quand même... Vous pouvez voir que ça réduit la lumière, ça la, ça vraiment, ça la euh, concentre sur un point qui est moi. Et donc, en l'occurrence, ben, si vous ne voulez pas trop éclairer l'arrière de votre décor, eh bien, ça peut être pratique. Et le dernier accessoire que l'on trouve dans la boîte, c'est tout simplement un câble. C'est un câble USB-C pour, pour recharger la lampe. Et euh, l'avantage, c'est que vous pouvez la brancher à une batterie externe sur la lampe et donc là vous avez quand même une lampe qui va tenir très très longtemps sans batterie euh, externe elle peut déjà tenir 2 heures à 100% donc elle est vraiment puissante et donc voilà c'est tout pour ce petit test je remercie mon partenaire Pure Color de me l'avoir envoyé pour que je puisse faire ce petit test pour vous je vous laisse un lien en description si ça vous intéresse de l'acheter, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes. A bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez